Aujourd'hui, 16e jour du second cycle éonien, 1683e révolution firséonienne de la troisième ère du monde. Notre planète mère va ouvrir une nouvelle page dans son histoire. Aujourd'hui, après 37 ans de combat, les troupes humaines prennent Arcade et par ce geste héroïque, nos vaillants soldats détruisent toute trace de ces profiteurs. Ceux qui ont puni leur prince pour la pureté du sang, ceux qui refusent tout compromis, ceux qui se croient tout permis, ceux que nous allons remettre à leur place d'esclaves des hommes, Demain, nous nous réveillerons dans un monde pur. Après 37 ans de purge, nous avons réussi à exécuter tout être pseudo-conscient. Il est temps pour la race humaine de profiter de son espace vital. Les ennemis du peuple et du parti ont été signalés dans cette rue. Nous ordonnons à la population de dénoncer les traîtres qui cachent des êtres pseudo-conscients. Tout à de son public, de tous les habitants de la rue. Les des morts, les artefacts que tu convoites, à mon sens seront réunis. À la les... Les les des une force viendra, celle de la peur. Je suis si loin de chez moi. Mais est-il seulement des gens proches de chez eux Existe-t-il encore des gens chez eux depuis le cataclysme qui balaya notre monde il y a 37 ans, le coup d'état de Plégios à Garotère Il nourrit une haine extraordinaire envers les Arcadiens. Dès son arrivée au pouvoir, il a tout de suite commencé à exterminer tous les Arcadiens qu'il pouvait. C'était le début de la Troisième Guerre Galactique. Il a annexé tous les empires de l'Ouest, rasé l'île des Chines, a servi toute la population de l'Empire d'Orsium. Tout ceci, je ne l'ai pas vécu. On me l'a raconté à mi-voile des oreilles de la garde du peuple. Je m'appelle Sakia, et je suis née 19 ans après le début de la guerre, sur l'île d'Isakia. De une des premières îles à avoir été annexée par Plégios. Il n'y règne maintenant que désolation et tyrannie. Des catastrophes naturelles surviennent régulièrement, et l'île est en proie à des mercenaires obéissant à un mystérieux maître. Ma grand-mère raconte que Plegios a offert l'île en sacrifice à Ergos Firem, dieu se nourrissant de la peur et de la haine pour tenter de devenir le dieu unique du plan mortel. Je ne crois pas en cette vieille mythologie, mais parfois on dirait vraiment qu'un dieu s'acharne sur nous. Quand j'avais 10 ans, j'ai critiqué le parti anthropocentriste en classe. Alors pour m'éviter d'être emprisonné dans les colonies spatiales, mes parents m'ont mis dans un bateau marchand qui partait pour Centralis. C'est là que j'ai vécu les plus belles années de ma vie, dans la petite ville de Fort Arteos, sur la côte. Mais le jour de mes 15 ans, les troupes de Plégios ont conquis la région. Alors au lieu de fuir en permanence, j'ai rejoint la résistance. J'ai découvert des choses plus horribles les unes que les autres sur cette guerre. Des choses que tous voulaient cacher au peuple. Il y a quelques mois, alors que Plegios repoussait toujours plus les frontières de l'Empire d'Arcadium, et exterminait exterminé toujours plus d'Arcadiens, Des mercenaires qui disaient servir Ergos Firem nous ont donné un sniper et des documents. Ces documents ultra-confidentiels venaient de l'état-major de Plégios. C'était le déroulement de la cérémonie où ils allaient proclamer la capitulation des Arcadiens, accompagné d'un plan de la place où ils allaient le faire. La Résistance m'a envoyé où je suis maintenant. Dans ce petit appartement, un peu vieux, qui sent encore la poudre à canon, Depuis une de ces fenêtres, je vois la place où ils ont pendu les soldats arcédiens et les résistants qui ont combattu l'armée de Plégios. Mais ce n'est pas cette fenêtre qui m'intéresse. Je suis face à la fenêtre opposée. L'arme pointée vers une estrade, je vois Plégios dans mon viseur. Finalement, je ne suis pas lente chez moi. J'en suis toute proche. Bientôt tout le monde sera de retour chez soi, puisque le tyran sera mort. Le monde redeviendra comme avant. C'est la première des Demain, et la dernière fois que de je tue quelqu'un. Après 37 ans de purge, nous avons... <rire> Dit, mon monde tu as construit puisse ton âme partir en paix car dans les larmes, tu vas ramper de ce monde je deviens naître, un nouvel âge, tu as fait naître heure maîtresse infidèle des hommes heure compagne éternelle dernier des dieux quand ce monde brûle dans les flammes de la haine le nouveau monde naîtra de votre peine sonne largesse contre elle parviendra seul déramèse le chaos d'engloutis ergos marciscouris tu es déjà mort dans l'ignorance Mon oh nom j'exercerai mon pouvoir. Le dernier et premier mot connu de l'humanité, Argos Firen, mon temps est venu.